bonjour aujourd'hui on va regarder la structure d'un document html donc on va regarder la structure de ce document là donc le document pandarou donc on a la feuille de style la photo qui est affichée et le code html Donc, là ce qui nous intéresse c'est non pas de savoir s'il faut mettre un chevron là etc. on n'est pas sur la syntaxe on est là sur la structure de ce document son organisation par exemple, est-ce que le title Pandaru, il a le droit de se situer ici, ici, ici ou ailleurs dans le document Est-ce qu'on respecte euh, ou non euh, la structure d'un document euh, HTML euh, bien formé On va regarder différentes choses. Alors, euh, la première chose au niveau de la structure, c'est que certains éléments HTML sont obligatoires. Par exemple, le title est obligatoire dans un document. Donc dans mon head, si je mets mon title, tout va bien. Si je ne je mets je pas ce title, bah, ce n'est pas bon. Euh, mon document aura une mauvaise structure. L'ordre d'apparition des éléments. Donc Les éléments, on ne peut pas les mettre dans n'importe quel autre. Par exemple, le head, qui est contenu dans HTML, doit être avant le body. Si on fait un document ou en inverse, peut-être qu'on aura un affichage qui nous semblera OK. En attendant, ce ne sera pas du HTML. Et euh, ce ne sera pas du HTML correct et donc sujet euh, à problème. Donc il faut bien veiller à l'ordre d'apparition euh, des euh, éléments. Autre chose, l'ordre d'imbrication. Un head est contenu dans un HTML. Le HTML est, le, est la balise, l'élément racine. Donc euh, il ne peut être contenu par personne d'autre. Donc si on écrit notre document dans HTML de cette manière-là, la syntaxe est bien respectée, les éléments sont bien parenthésés, j'ouvre ma balise, je la ferme, etc. En attendant, c'est pas le bon ordre d'imbrication. Donc, la structure n'est pas respectée. Un autre cas, l'imbrication correcte. Donc, je mets un article, je l'ouvre, je ferme, je l'ouvre, je ferme. Si j'ouvre un article, j'ouvre un footer et je ferme mon article, et je ferme mon footer, ben là il y l'imbrication, elle n'est elle est pas correcte. Soit on met tout le footer à l'intérieur, soit on met tout l'article à l'intérieur du, du footer. Il faut choisir et en plus il faut que euh, euh, l'ordre d'apparition, enfin d'imbrication soit également euh, respecté. Est-ce que j'ai le droit de mettre un footer dans article, ou un article dans le footer Ça, c'est à voir et à vérifier par ailleurs. Une dernière règle euh, importante, hein, c'est l'obsolescence des balises. Quand une balise est trop vieille, elle, elle sort du langage. Par exemple, la balise center, c'est une balise qui n'existe plus en HTML5. Et donc, si je veux centrer mon titre Pandarou, je vais utiliser du CSS en disant, par exemple, text-align: center, au lieu d'utiliser du HTML avec cette balise center qui est obsolète. Alors, par rapport à ça, bah, je ne sais pas si on veut se renseigner. Par exemple, on peut dire voilà HTML mdn html center je vais le, voilà. je et donc quand on se renseigne sur cet élément center on peut vérifier voilà, rapidement qu'il est obsolète hein, donc c'est encore supporté, c'est encore affiché mais euh, il ne faut plus l'utiliser donc il faut, faut vraiment faire autrement donc quand on a une solution qui est simplement l'utilisation d'une règle css-center il bah, ne faut surtout pas s'en passer euh, et ça nous permet de produire euh, des éléments HTML de qualité avec euh, des bouts euh, Pandaro. Donc déjà, on n'a pas vu toutes les règles de, concernant les structures d'éléments HTML, hein, il y en a il y en a bien d'autres. En attendant, si on part euh, sur le respect de ces premières règles, on, ça nous aidera à produire des, des documents euh, HTML euh, de qualité, donc euh, on est euh, sur la bonne voie. Bah, écoutez, sur ce, je vous remercie pour votre attention hein, et puis euh, si vous avez aimé, vous pouvez liker, euh, vous abonner. Allez, à bientôt. Au revoir.